Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le test de Kruskal-Wallis sur PSPP. Ce test peut être considéré comme l'équivalent non paramétrique de la Nova à un facteur. J'ai repris des données que j'avais utilisées lors d'une recherche que j'ai déjà présentée. Pour l'expliquer très rapidement, je souhaitais voir les effets de trois différentes politiques diversité, donc c'est ma variable indépendante à trois conditions, sur mes variables dépendantes. J'avais choisi l'assimilationnisme, le multiculturalisme et le polyculturalisme comme les conditions de ma variable indépendante et je voulais vérifier les effets de ces trois conditions sur mes variables dépendantes. J'avais une distribution anormale, mais suffisamment de personnes ou de répondants pour utiliser quand même un test paramétrique. J'avais donc réalisé une ANOVA, mais je vais ici utiliser le Kruskal-Wallis pour vous montrer. Pour réaliser un test de Kruskal-Wallis sur PSPP, il faut cliquer en haut à gauche sur Statistiques. Puis sur Statistiques non paramétriques et choisir la dernière option Échantillon cas indépendant. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, je vais cliquer à gauche sur ma variable indépendante que j'ai nommée politique et je vais la faire basculer vers la droite. Je vais aussi définir les groupes en indiquant à PSPP que ma première condition c'est l'assimilationnisme et que la dernière c'est le polyculturalisme. Une fois que c'est fait, je reviens sur la fenêtre « Test pour échantillon indépendant Puis je choisis sur le côté la variable « Dépendante » pour la faire passer à droite dans la partie « Liste de variables test ». Bien sûr, vous pouvez prendre plusieurs variables dépendantes. Vous avez un ascenseur qui apparaît et qui vous permet de choisir vos variables dépendantes. Je prends l'adhésion pour vous montrer un exemple. Je vais ainsi voir s'il y a une différence significative d'adhésion des personnes à ces politiques. Une fois que c'est fait, je coche en bas H de Kruskal-Wallis. Cliquez en haut à droite sur OK. Dans la fenêtre qui apparaît, PSPP me présente le rang moyen pour chacune de mes conditions. J'ai également l'effectif pour chaque condition, puisque les personnes étaient réparties aléatoirement dans une de ces trois conditions dans mon étude. Le tableau du dessous, test statistique, est celui qui va nous indiquer s'il y a une différence d'adhésion entre ces trois conditions grâce à la valeur de P. Nous savons que pour dire qu'il y a une différence significative entre mes conditions, et donc un effet significatif, il faut que P soit inférieur à 0.05. Ici, il est égal à 0.004 en ce qui concerne l'adhésion. La différence n'est pas due à un hasard, et on peut rejeter l'hypothèse H0. Pour rédiger les résultats, nous avons besoin de la valeur de P, .004, ainsi que de la valeur du QI2, 10,96, et son degré de liberté, qui est égal à 2. Nous aurons également besoin du rang moyen de chaque condition. J'ai mis dans la description de la vidéo un exemple de ces résultats rédigés aux normes APA. Ce sont des styles de citation que nous utilisons en psychologie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt